Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calque sur les bordures. Clic droit, formatez les cellules, onglet Bordures, les pré-réglages sont expliqués par un aperçu et une infobule. Pas de bordure, bordure extérieure, ajout des lignes horizontales, quadrillage, etc. Par défaut, les modifications de lignes style largeur couleur s'applique à toute la sélection la zone définie par l'utilisateur dépend du nombre de cellules sélectionnées par exemple une cellule une cellule plusieurs cellules en ligne et naturellement plusieurs cellules colonnes seront représentées ainsi. Si nous avons une plage, nous obtenons cet aperçu. Cette zone permet de personnaliser le dessin de ligne en cliquant sur la ligne concernée. Par exemple, si nous partons d'une situation sans bordure, cliquer sur une ligne sélectionne la ligne et les sélections se cumulent. Cliquez à une intersection, sélectionne l'intersection. De même pour les diagonales. Une diagonale, l'autre, intersection. Comme tout à l'heure, les modifications de lignes portent sur la sélection. Le clic successif entraîne trois états pour la sélection. Noir ou autre couleur. La ligne sera définie, dessinée à cet endroit. Autre clic. Nous obtenons une ligne grise. Aucune ligne ne sera définie, modifiée ou supprimée à cet endroit. Encore un clic. Nous obtenons une ligne blanche. La ligne correspondante sera supprimée. Par exemple... Avec notre sélection de cellules, si nous ne voulons pas modifier les bordures extérieures, nous sélectionnons les traits correspondants et cliquons jusqu'à obtenir une ligne grise. Pour modifier, par exemple, ces bordures pour avoir des traits doubles rouges, nous sélectionnons les lignes concernées, modification du style. Pour euh, par exemple, remplacer les traits verticaux par des pointillés, nous sélectionnons la ligne et choisissons le style. Et enfin, par exemple, pour supprimer les traits horizontaux, nous sélectionnons la ligne horizontale et cliquons jusqu'à obtenir la ligne blanche. Nous pouvons valider pour obtenir notre résultat. N'oubliez pas qu'il faut tenir compte des cellules adjacentes. Dans cet exemple, si nous sélectionnons une cellule, supprimer les bordures n'a aucun effet, car les traits sont générés par les bordures des cellules entourant la sélection. Dans ce cas, vous pouvez supprimer la bordure et demander d'enlever la bordure des cellules adjacentes.